Aujourd'hui, le 15 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Koupiansk, des tirs préventifs d'artillerie et de lance-flammes lourds, ainsi que des frappes aériennes de l'armée, ont contrecarré une tentative ennemie d'attaquer les troupes russes en direction de la colonie de Sofiyivka dans la République populaire de Lugansk. Jusqu'à 35 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé et trois camionnettes ont été détruits. La direction Kranolimanski, à la suite de frappes aériennes de l'armée et de tirs d'artillerie. Une tentative de quatre groupes d'assaut des forces armées ukrainiennes de contre-attaquer en direction des colonies de Ploshanka, Golikovo et Kremneïa de la République populaire de Lugansk a été contrariée. Plus de 40 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie et trois véhicules blindés ont été détruits. La direction de Donetsk, les troupes russes poursuivent leurs opérations offensives, à la suite desquelles de nouvelles lignes et positions avantageuses sont occupées. Pendant la journée, l'ennemi a tenté en vain de rétablir la position de ses troupes dans les zones des colonies de Sovernois et de Kranogorovka de la République Populaire de Donetsk. Toutes les contre-attaques des forces armées ukrainiennes ont été repoussées. Les pertes de l'ennemi dans cette direction par jour se sont élevées à environ 30 militaires ukrainiens tués et blessés, un véhicule blindé de transport de troupes et de voitures. La direction sud Donetsk. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont touché les réserves ennemies dans la zone de la colonie de Dobrovoli de la République Populaire de Donetsk. En outre, de groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été découverts et détruits dans la zone de la colonie de Pavlovka dans la République Populaire de Donetsk. Les pertes quotidiennes des troupes ukrainiennes dans cette direction s'élèvent à 40 militaires tués et blessés et à 4 véhicules groupes de roquettes et de l'artillerie ont frappé les postes de commandement des unités de la 92e Brigade mécanisée distincte des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Petropavlovka et de la 105e Brigade de défense territoriale dans la zone de la colonie de Sinkovka, dans la région de Kharkiv, ainsi que 45 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 86 districts. Dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la ville de Kupiansk dans la région de Kharkiv. Entrepôt d'armes, d'équipements militaires et spéciaux des troupes ukrainiennes a été détruit près du village de Tiaginka dans la région de Kherson. La ville d'Orokov, région de Zaporozhye, un entrepôt de moyens matériels et techniques des forces armées ukrainiennes a été détruit. La zone de la colonie de Klishivka en République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine a été détruit. Avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Yablonovka. Un hélicoptère ukrainien Mi-8 a été abattu près du village de Nikolaevka dans la République Populaire de Donetsk. Cours de la journée, 11 véhicules aériens sans pilote ukrainien ont été détruits par des moyens de défense aérienne dans les zones des colonies de Stepnoe, Novo-Andrivka, Volnois, Nikolska de la République Populaire de Donetsk et Sadovry, Semenovka, région de Zaporozhye. Outre, deux missiles du système de lance-roquettes multiples Uragan ont été interceptés dans la zone de la colonie de novo dans la région de Zaporozhye total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 344 avions, 184 hélicoptères, 2669 véhicules aériens sans pilote, 396 systèmes de missiles anti-aériens, 7127 chars et autres véhicules blindés de combat, 931 systèmes de lance-roquettes multiples, 3685 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 7614 unités de véhicules militaires spéciaux.